Vous allez voir comment partager un article d'un site qui est réalisé sous Joomla, le partager sur un compte Google+, puis comment on peut le retrouver grâce au hashtag. Euh, je suis sur le site d'une créatrice de bijoux toulousaine et je clique sur le lien que je voudrais partager, notamment le mot-clé bijoux. Voilà. Je sélectionne l'URL, l'adresse internet. Je fais copier. Puis, je vais aller sur Google. Google, le réseau social qui est l'équivalent de Facebook, en moins de personnes, euh, toutefois euh, utilisé énormément par le moteur de recherche. Je vais rajouter ici le lien que j'ai copié précédemment voilà je vais mettre une image comme ça puis je vais rajouter des hashtags allez go bijou hashtag en oh. hashtag argent hashtag euh, je vais rajouter euh, deux hashtag créatrice créate créatrice de créateur de créateur Créatrice ou créateur, créateur Créateur. OK. Le créateur. Hashtag. Euh, et je vais rajouter Toulouse, par exemple. Et puis je vais en rajouter plein de J'essaie de mettre des mots-clés que les gens pourraient taper éventuellement. Créatrice Toulouse. Voilà. Et je vais rajouter aussi le mot-clé virote qui me paraît important. Ah, donc là, c'est W I R H O T. O T-H oth tac je vérifie que ça soit bien en public et je clique sur partager voilà non c'est pas celui-là je fais copier j'attends un tout petit peu et dans mon moteur de recherche je fais CTRL-V. J'apparais ici. Et pour optimiser, on peut vérifier. Est-ce si j'enlève ce mot-clé-là, rechercher un, un... Virote est un mot-clé important. Ah non, il passe. sans Virote. Si j'enlève Toulouse... D'optimiser pour les prochains mots, il passe aussi. Donc, ouais, bijoux en argent de créateur. Je sors là. Si j'enlève les hashtags dans la recherche, ça marche aussi.